Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration à partir d'une photo. On va réaliser en un premier temps les pinceaux pour avoir donc ce, ce type de, de tracé. Donc nous allons tout de suite ouvrir un nouveau document. Je vais importer bien sûr mon modèle. Donc c'est une photo trouvée sur internet. Je vous la mettrai en lien, incorporer. Je vais réduire la taille donc en cliquant sur le petit cadenas. La hauteur est trop importante, on va mettre ça à 1000. Allez, 800. J'appuie sur Entrée pour valider. Voilà. Largeur 600, hauteur 800. Je clique sur la photo pour la déplacer. Je vais faire apparaître la palette des calques. Donc là j'ai mon calque. Sur ce calque, donc je double-clique, je vais appeler calque modèle. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider. Je le verrouille. Je clique ici sur le petit plus pour ajouter un calque que je vais appeler le calque Illus. Le calque modèle, je vais réduire son opacité à voilà, 5, à peu près 50%. Donc je clique ici sur ce petit icône pour avoir en fait euh, l'aperçu de ma page. Tac, voilà, comme ceci. Je n'oublie pas d'enregistrer. Ben je vais l'appeler dessin. Enregistrer. Remplacer. On va tout de suite créer nos petits pinceaux alors avec l'outil créer des carrés je donc je sélectionne mon outil créer des carrés je clique de, je clique je glisse alors ça ne marche pas parce que je suis sur le calque modèle qui est verrouillé donc on pense bien à se mettre sur le calque illustre qui n'est pas verrouillé donc je clique je glisse en appuyant sur contrôle pour avoir un joli petit carré je sélectionne l'outil flèche noire donc là j'ai les poignées de redimensionnement moi je veux pouvoir le, le tourner, il suffit juste de cliquer sur le carré et à ce moment là j'ai les petites flèches de rotation. Donc je fais une rotation de 45 degrés en appuyant donc sur contrôle. Quand on clique sur contrôle on peut faire des rotations de, 45, euh, de 15 en 15. Tac, donc là je suis bon. Je vais sélectionner l'outil éditer les nœuds et je vais transformer ce carré en objet chemin. Ici en chemin plutôt, voilà convertir les objets sélectionnés en chemin. Clac c'est fait. Donc là on voit qu'il y a les quatre nœuds du carré. Je resélectionne l'outil flèche noire ou F1. Donc on va prendre l'habitude d'utiliser F1. Je réduis tout ça. Hop. Je zoome en appuyant donc sur la petite loupe. Alors c'est F3 ou Z. Moi j'aime bien utiliser Z. Donc F1. Clac. Je réduis ici la forme de mon pinceau. On l'écrira au fur et à mesure. Ce sera peut-être plus facile. Avec l'outil éditer les nœuds ou f2 je vais sélectionner ces deux nœuds là et les rendre symétriques Claque. donc là on a maintenant la forme du pinceau donc on va à peu près le caler comme ça et on va maintenant utiliser l'outil crayon donc c'est f6 et on va ici dans forme choisir à partir du presse papier donc hop il suffit donc de sélectionner cette forme on va dans éditer on va la copier ici pour qu'elle soit dans le presse papier je resélectionne mon outil donc crayon cf6 je clique sur f6 et je vais maintenant pouvoir vous allez voir créer donc une jolie petite forme avec ici très fin là beaucoup plus épais et fin au bout. on n'oublie pas de mettre un lissage à 50 52 pour avoir vraiment une belle courbe et vous voyez c'est assez rapide clac alors on peut additionner des chemins en appuyant sur Shift. -à dire que si je fais un chemin ici, vous voyez, il crée un, un, une sorte de sélection. Ça veut dire que c'est dans le, c'est un même objet, hein, mais composé de plusieurs chemins. Alors, hop, zut, euh, donc F6, tac, tac. Alors là, c'est pas terrible. Je vais me mettre, vous voyez, sur le petit carré là. Et prolonger en fait la ligne et ces deux là je vais les joindre alors pour joindre deux, deux nœuds il suffit juste de les sélectionner et de cliquer ici sur joindre on peut bien sûr modifier le tracé donc soit je clique sur le tracé soit je peux cliquer sur le nœud et déplacer le nœud Voir supprimer ces deux nœuds là en les sélectionnant soit en cliquant sur moins soit en cliquant sur supprimer du clavier F6 pour avoir l'outil crayon donc là je vais rajouter un segment comme ça comme ceci la pupille comme ceci je clique sur F2 pour avoir donc les nœuds pour bien les voir visibles et je peux donc déplacer et rajouter un nœud donc pour rajouter un nœud c'est CTRL-ALT et je clique ici sur mon segment et hop j'ai un nœud qui est rajouté je peux maintenant retravailler mes petites poignées là c'est pas trop mal clac c'est bien donc f6 pour avoir mon outil crayon j'appuie sur shift je vais rajouter ici une petite ligne Clac. Euh, je vais joindre ici pour voir ce que ça donne ouais. et ici je vais séparer c'est à dire briser le chemin Clac, voir que. Oui. Peut-être mieux comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. On va continuer, on va faire le nez maintenant. Donc, on va faire juste le haut du nez, là. Clac, à peine le souligner. On va faire une narine, celle à côté. Euh, je vais juste ici un peu la narine et pareil pour là. On voit ce que ça donne, ouais, c'est pas mal. On enregistre bien sûr, ctrl s. On va maintenant faire les lèvres, clac. Alors pour faire les lèvres, ah oui, euh, donc le lissage est à 52, je fais donc un début de lèvres ici, je relâche et je reprends de façon à avoir ops, vraiment le tracé que je souhaite et je peux revenir dessus, Clac, voilà grâce à l'outil éditer les nœuds, comme ceci. Hop, je rends le nœud doux en cliquant sur contrôle et sur le nœud, ça change son aspect. Voilà ici en bas. Clac. Je rajoute un nœud ici. Hop. F6. un petit peu là, la bouche je vais rajouter ici du petites commissure ça la fait sourire un peu c'est bien alors qu'est-ce que ça donne là c'est pas terrible hein, pour un visage le, le plus harmonieux en principe il faut une, un maximum de symétrie hop voilà, ça être mal ça on enlève le modèle pour voir ce que ça donne ouais ça, ça prend forme tout doucement je vais faire le contour du visage f6 tac, tac je relâche je reprends o du outil éditer les nœuds contrôle pour changer l'aspect des nœuds hop je les déplace à l'endroit que je souhaite je reprolonge ici Tac, tac. Je change l'aspect du nœud, je déplace ici un petit peu les poignées. Euh, là, je vais rajouter un nœud ici. CTRL, ALT, je clique sur la, la ligne et je déplace. J'enregistre. Je vais rajouter peut-être ça, juste ça là, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Alors on va maintenant créer un, un nouvel outil pour les cils, donc avec ici le cercle, donc je crée un cercle, en appuyant sur CTRL et en cliquant glissant, donc là j'ai un cercle parfait, grâce à l'outil éditer les nœuds, je le transforme en, en, en chemin, donc MAJ CTRL C, tac je vais sélectionner ce nœud, le pousser ici vers l'extérieur et en appuyant sur CTRL et sur les poignets, vous voyez je, je supprime les poignets ce qui me permet d'avoir une sorte de larme. Donc je réduis, je copie donc c'est dans le presse papier, j'appuie sur F6 à partir du presse papier, lissage à 52 et là hop c'est pas dans le bon sens CTRL Z, voilà comme ça et bien, donc je sélectionne. J'appuie sur F6. Voilà, Shift. Je me trompais de touche. Voilà, tac. Voilà. Plutôt limité à ça. Je resélectionne cet objet. Je le duplique. Ctrl D. Ou je peux aussi cliquer là-dessus. Ou aller dans Édition, Dupliquer. Je vais faire un pinceau encore plus fin pour faire ici les petits cils qui sont en bas. Donc je copie, j'appuie sur F6, donc ce qui est dans le presse-papier, bah c'est cette forme-là. J'appuie sur Shift et je peux maintenant... Alors c'est pas dans le bon sens, CTRL Z. Ouais, c'est bon ça. <rire> Comme tout à l'heure, je resélectionne, j'appuie sur Shift. alors pourquoi appuyer sur shift c'est vrai que je pourrais en fait euh, continuer à créer des formes vous voyez c'est vrai qu'elles se ressemblent toutes l'avantage d'avoir euh, sélectionné euh, et combiné les, les différents chemins c'est que lorsque je vais alors que je retrouve la, la palette lorsque je vais dans l'éditeur xml ici n'ayez pas peur c'est pas très compliqué on voit ici le pass effect donc en fait c'est ce qu'on a mis en mémoire, Le comment -je, ce qui est dans le presse-papier c'est cette forme là qui s'appelle pass effect 64 14, qui va s'appliquer sur euh, donc tous ces chemins alors qu'ici et eh bien vous voyez c'est euh, un objet qui est différent à chaque fois alors vous allez me dire où il veut en venir et eh bien ça, ça va être très simple lorsque ici je vais grâce à, ce, à cet outil sélectionner l'objet 6414 qui est là je vais le déplacer je vais le mettre à côté Z. voilà il est ici lorsque je, je déciderai de modifier cet objet bien automatiquement tous les objets qui ont pour référence pass effect 6414 seront modifiés automatiquement ce qui n'est pas du tout le cas Lorsque, vous voyez, voilà par exemple ça, 64, 79, si je veux modifier alors son tracé, alors le tracé se met toujours, alors, je ne sais pas pourquoi, il se met toujours en haut à gauche. Voilà, lorsque je modifie euh, bah, ce, cet effet là, je n'en modifie qu'un seul, ce qui est un petit peu embêtant. Voilà donc c'est une petite astuce, hein. Alors euh, Tout peut être rattrapé. Hein. Je vais continuer euh, dans les astuces. C'est à dire que si ben, j'oublie et puis j'en fais un autre là euh, sans appuyer sur Shift, ah, décidément, hop, et eh bien je peux quand même les sélectionner les deux, sélectionner ce chemin et aller dans chemin combiné. Et à ce moment-là, j'ai un petit bug, ils auront tous le même pass effect 65-24. Euh, donc on peut toujours corriger le, les, petits, les petites erreurs. Allez, je continue. Donc j'appuie sur Shift et je vais faire ici d'autres cils. Voilà, comme ceci. Je vais rajouter un petit peu des fins là comme ça. Ça fait peut-être un peu trop. Bon, allez on va dire que ça va aller voilà c'est pas trop mal ouais c'est pas mal alors je zoome. je vais utiliser ici ces formes là donc j'appuie sur shift pour faire euh, bah, le, le sourcil Donc, je vais rajouter des grosses formes comme ceci je sélectionne les petites là f6 Et je vais rajouter voilà des sourcils un peu plus fins Hop, comme ceci c'est pas mal f6 voilà ouais c'est bon donc là je sélectionne eh bien mon œil ah il ouais, y a un petit souci vous voyez là tout est groupé alors moi je voudrais copier que cette partie là alors je vais être obligé d'aller dans chemin, de faire séparer. Donc là j'ai un petit bug, on ne voit plus du tout mon effet chemin, il suffit. Alors j'espère que vous n'avez pas ça. Si vous avez ce problème là, bah vous sélectionnez un nœud, vous le déplacez un peu et hop, automatiquement, tout réapparaît. Donc je vais sélectionner ces objets là, les combiner hein, parce qu'ils vont ensemble. Et puis moi j'aime bien quand tout, tout est... Tout est bien, comment dirais-je, organisé. Je crois qu'il y a ça aussi qui va avec cet effet-là. Voilà. Donc, je sélectionne tout ça, je duplique. Donc, euh, bah, bien sûr, édition dupliquer, édition dupliquer. Je fais un retournement horizontal et je déplace en appuyant sur CTRL et je vais vers la droite. Et là, tranquillement, hop a été déplacé euh, donc là j'appuie sur f2 pour avoir l'outil éditer les nœuds je vais sélectionner ici les sourcils je vais faire disparaître voilà ces petites flèches là et les poignées ce qui me permet ici de sélectionner et voilà de déplacer facilement alors si j'appuie sur euh, voilà je sélectionne un, un nœud et j'appuie sur alt vous voyez, hop, ça permet de faire une déformation, donc ça c'est très pratique. Voilà, on va dire que c'est bon. Et voilà, notre deuxième œil a été fait beaucoup plus rapidement. j'oublie pas d'enregistrer. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Ouais, ça va. Je sélectionne les contours du visage, donc je vais combiner tout ce qui va ensemble. Hop, CTRL-K. Voilà, ça permet de voir que ça je l'ai oublié, CTRL-K. 6, je vais rajouter ici un petit peu les clavicules, voilà. peut-être un peu loin, là. comme ceci, je vais à à rapparaître les poignées, voilà. donc là c'est pas trop mal, on va laisser ça simple, hein. on va maintenant s'attaquer aux cheveux, donc je sélectionne mes petits pinceaux, je les mets sur les côtés. Alors pour les cheveux, euh, je vais sélectionner cet objet, le dupliquer. Alors pour dupliquer un objet, on peut aussi le sélectionner et appuyer sur espace. Automatiquement il va faire des, plein de copies. Hop. Je vais réduire. Euh, donc ouais, réduire un petit peu sa taille. Tiens. Comme ceci. Voilà. Donc je copie, c'est dans mon presse-papier, et je vais maintenant faire les cheveux. Alors les cheveux c'est assez facile pour moi. Je trouve que c'est bien sûr il faut une tablette graphique, hein. autrement c'est un peu plus embêtant. Mais voilà, on va faire les cheveux comme ceci. Tac, on n'oublie pas d'appuyer sur Shift, et vous voyez que ça va très très vite. On suit un petit peu, voilà. comme ceci donc vaut mieux faire des petites portions c'est plus facile à gérer clac j'appuie sur moins pour dézoomer hop ctrl Z je sélectionne tout, j'appuie sur F6 j'appuie sur shift pour pouvoir Voilà. ça va quand même relativement vite c'est très très très pratique alors on va faire le haut alors là j'ai dézoomé un peu alors là ça va être un peu moche je pense c'est pas grave on va sélectionner tous ces nœuds hop et on va les joindre ça donne quoi non ça va pas du tout allez je reviens en arrière. F6. Voilà. Donc il y a certains nœuds que je veux joindre, comme ceci. Alors c'est pas cela, décidément. Je vais être obligé de les sélectionner un par un, les joindre et les rendre doux, ou les supprimer carrément, on va voir ce que ça donne. Et je vais les supprimer. Clac ouais ça va c'est pas mal. Donc F6, tac, on fait l'arrière, voilà on enregistre, on va faire la partie, alors il y a toujours un, une partie qui est plus délicate que l'autre, cette partie-là est plus difficile pour moi faudrait pouvoir tourner l'image ce que je pourrais faire mais on va se débrouiller comme ça Voilà. tac Allez, on va voir ce que ça donne en désactivant le modèle. Ouais, c'est pas mal. Donc assez rapidement. Bon, après, on peut continuer à, à travailler. Ici, F6. Peut-être ajouter quelques, voilà, quelques lignes. Ici, retravailler pour éviter que ça se chevauche de trop. Hop, comme ceci. Alors un effet qui peut être sympa à, à travailler, c'est donc toujours, hein, on, va, on va faire ici des toutes petites lignes, un peu denses. Voilà, hop. Ce qui aura tendance à donner, euh, comme s'il y avait eu des, des, des reflets dans les cheveux. Alors c'est quand même assez gourmand en ressources. Il faut avoir un ordinateur pas trop ancien. Là j'ai un petit bug. Voilà. Hop. On va ce que ça donne. Oui c'est pas mal. Les Allez je vais continuer un tout petit peu. Puis après... Euh, je vous montrerai l'avantage d'avoir voilà, tout tout lié en appuyant sur, sur shift depuis le début Allez. voilà donc maintenant hop si j'édite ici mon, mon petit objet je le sélectionne j'appuie sur les comment dirais-je l'option de, de, de transformation clac je clique, je glisse et vous voyez en direct, je peux régler donc la totalité l'épaisseur de mes cheveux. Donc ça c'est assez génial. Hop. Je peux régler l'épaisseur. Alors ça demande quand même un petit peu de ressources. Voilà.